Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Ce n'est pas une formule parce que euh, le peu que j'ai compris de, de la société Inotera, eh bien, je. J'ai vraiment le sentiment qu'effectivement, on partage les mêmes valeurs. Alors, je, suis très, je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie aussi Romain, Arnaud, puis tout le monde. Euh, voilà, alors effectivement, je vais vous parler de, de l'application de la psychologie positive dans le monde de l'entreprise. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la psychologie positive D'abord, c'est un constat qui a été fait que, par des chercheurs en psychologie, que depuis plus d'un siècle que la psychologie existe, et bien finalement, elle s'est surtout intéressée aux problèmes et à la manière de les résoudre. Donc les problèmes, je dirais la psychopathologie, la psychiatrie, et manière de les résoudre, les psychothérapies, psychanalyses, etc. Alors c'était important, et ça l'est toujours, parce que des personnes souffrant de troubles psychologiques, il était nécessaire d'essayer de comprendre ces troubles et de les soulager. Bon, le problème c'est que, du coup, c'est devenu une sorte d'orientation unilatérale et on a oublié tous les aspects du fonctionnement qui fonctionnaient bien chez les êtres humains. Alors du coup, au, au, juste au tournant du millénaire, eh bien, un nouveau courant de recherche est apparu dans les universités, de, les facs de psycho, euh, qui est la psychologie positive. Et c'est juste vraiment au tournant du millénaire que ça s'est joué. Et voilà, je vous donne d'abord une définition de la psychologie positive à laquelle je suis très attaché. Surtout en raison de la fin, justement. Mais si vous voulez, je, je crois, je peux me tromper, que la psychologie positive, c'est la seule branche de la psychologie qui s'intéresse à ces trois aspects. Parce que quand on parle psycho, on pense à l'individu. Non, il s'agit de s'intéresser autant à l'individu qu'au groupe et aux institutions, ce qui fait qu'il y avait trois niveaux. Au niveau personnel, eh c'est des éléments comme le sens de la vie, comme la résilience, comme la motivation, comme le bonheur. On parle beaucoup du bonheur actuellement. Au niveau des groupes et de l'interpersonnel, bah, ça commence à deux. Vous avez des travaux sur euh, l'amour, l'amitié, euh, l'empathie, la bienveillance, la confiance, la coopération, que sais-je encore. Et puis au niveau du troisième niveau, eh j'ai envie de dire, c'est les applications sociales, voire politiques, que ce soit dans la justice, dans l'éducation, dans le monde du travail, euh, sur la santé, sur l'environnement. Voilà. Comment, par exemple, des valeurs comme la coopération, la bienveillance peuvent s'appliquer dans l'entreprise Comment la coopération également dans l'école On sait que l'apprentissage coopératif à l'école est bien plus efficace en termes de résultats scolaires, d'ambiance dans la classe, de respect des enseignants, de respect des élèves entre eux, que l'apprentissage compétitif tel qu'il existe dans beaucoup de pays. Alors maintenant, donc vous avez ces, cet aspect. Maintenant, euh, je vais me permettre une toute petite parenthèse autobiographique. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à la psychologie positive Parce que euh, moi, je, des fois, on a, on a dit euh, « Oui, Jacques compte. en fait, c'est un bisounours. Euh, on voit qu'il n'y a pas de problème dans la vie parce que s'intéresser à la bonté, à la, au bonheur, à, aux, aux choses de la vie, il ne faut pas avoir eu de problème dans la vie. » Ce n'est pas tout à fait la réalité. Et euh, en fait, je dirais que j'ai eu une enfance et une jeunesse fracassées. Et euh, quand je dis fracassé, je dis « je », ce n'est pas seulement moi. C'est également mes deux sœurs et ma mère en raison du comportement de mon père. Je ne vous ferai pas de détails d'abord parce que ce n'est pas le lieu, et puis en plus parce que je pense que vous dormiriez mal ce soir, donc on va rester là, simplement vous dire que ça a été quand même assez dur. Et euh, je suis le seul survivant euh, aujourd'hui. Alors vous me dites, oui, bon, il commence à être vieux, donc euh, oui, mais survivant physique ou psychologique, c'était vrai quand j'avais 20 ans. Le, voilà. Euh, et donc, euh, eh bien, je suis devenu un jeune <coughs> révolté. Et tout à l'heure, il était dit que j'ai, comment dire, je suis docteur en psychologie, c'est vrai, mais je n'ai pas le bac. Bon, cherchez l'erreur. Je vous parle de peace and love, tout ça, enfin de, de psychologie positive. Or, j'étais un jeune très violent. Donc, à l'adolescence, j'étais en échec scolaire massif et avec des, des comportements euh, incontrôlés, incontrôlables, comme vous voulez. Au point que, et je ne suis pas très fier, euh, il y a peu de temps que je le dis publiquement, un jour, j'ai failli tuer un élève dans la cour de l'école. Je n'avais pas, pas, pas prévu de le faire, mais mon acte a été d'une telle violence qu'il a fait, je sais plus si c'est plusieurs jours ou plusieurs semaines de coma. Il a vraiment failli passer de l'autre côté. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Je ne suis vraiment pas fier de cet épisode de ma vie, mais à la suite de ça, mes, mes parents ont été convoqués moi-même, mon père n'est pas venu, ça ne l'intéressait pas. Ma mère, évidemment, vous pouvez vous en douter, elle était effondrée. Je ne me souviens plus exactement de ce qui s'est dit, mais je me souviens de cette phrase qui a été dite vers la fin par cet homme qui nous a reçus. je crois que c'était le directeur de l'établissement. En conclusion, madame, votre fils est socialement dangereux et scolairement irrécupérable. Et quand j'ai entendu ça, parce que, évidemment, j'avais 14 ans, et à 14 ans, déjà, des jeunes peuvent se demander ce qu'ils vont faire de leur vie, mais dans l'état dans lequel j'étais, je peux vous dire que je me posais vraiment des questions sur ce que je j'allais faire de ma vie, et mon orientation m'a... Ma prévision professionnelle, mon, parcours, mon projet professionnel, c'était de devenir terroriste. Alors aujourd'hui, quand on parle terroriste, c'est Daesh. À l'époque, c'était euh, terroriste plutôt d'extrême gauche, anarchiste Moi, j'étais assez fasciné par certains mouvements et j'avais décidé un jour, enfin non, j'avais pensé qu'un jour, peut-être, je rentrerais dans la clandestinité. Et j'avais pensé, en particulier, en Allemagne, on avait les modèles qui étaient euh, la bande abadère, Fraction Armée Rouge, ou en Italie, les brigades rouges. Pour moi, c'était des modèles. Mais cet homme-là, au moment où il a dit ça, il m'a confirmé que ce modèle-là, c'était effectivement le bon pour moi. Puisque j'étais irrécupérable pour la société, eh c'est qu'une autre société m'attendait qui allait renverser cette société. Et par ailleurs, il faut savoir, pour moi c'est assez euh, émouvant d'avoir écrit un livre sur les entreprises humanistes, dans lequel je parle de patron humaniste, parce que mon père était patron d'une petite société de publicité qu'il avait créée, et bien évidemment pour moi les premiers à ex exterminer de la face de la Terre, c'était d'abord les patrons. Alors, tout ça pour vous dire que quand j'avais, dans cette prévision, alors que j'avais prévu de rentrer dans la clandestinité en septembre de, de mes 18 ans, j'avais du stop dans le Midi de la France au printemps, je suis pris en stop, dans la voiture, il y a un jeune qui vient dans une communauté, pour, il y est resté deux jours pour visiter, j'y suis resté cinq ans. Cet endroit, je ne le connaissais pas. Alors, pour moi, c'était le paradis. Parce que bah, des fois, on vous parle de retour à la Terre, et bien, à l'époque, on cultivait la Terre avec des chevaux en agrobiologie, on était vegan avant l'heure, enfin, c'était la totale, euh, tout à fait les époques des années 60, vous voyez, toute une époque. Bon, je passe les détails simplement pour vous dire que j'ai changé complètement ma vision du monde, ma vision des êtres humains, et cette expérience m'a appris quelque chose, c'est que finalement, les forces de l'amour et de la bonté, si on accepte de se laisser entraîner par elles, elles peuvent être plus fortes que celles de la violence et de la haine. Et toute ma vie va se construire ensuite sur, sur, ce, sur cette conviction. Alors vous comprenez, quand je dis que c'est une conviction, ce n'est pas une conviction intellectuelle, c'est quelque chose profondément, euh, inc... enfin, que je ressens profondément. Alors si je vous dis tout ça, ce n'est pas pour faire ma psychothérapie, merci, ça va, c'est simplement parce que vous n'entendrez peut-être pas les choses de la même manière, mon optimisme irréductible, après ce que je viens de vous dire, que si je ne vous l'avais pas dit. Je précise que je me définis comme optiréaliste, non pas comme optimiste, mais comme optiréaliste, un mot que j'ai inventé pour dire que la meilleure manière d'être réaliste dans ce monde, c'est d'être optimiste, mais d'un optimisme lucide, pas d'un optimiste de l'attente béate tout va bien et tout ira mieux demain, mais un optimisme de l'engagement qui dit en quelque sorte que si nous nous retrouvons tous ensemble les manches, eh bien, le monde peut aller mieux demain. Donc, alors, sur la psychologie positive, si vous voulez, euh, j'ai eu la chance de, enfin, de proposer un, un ouvrage qui est sorti en 2009. Ça a été le premier ouvrage en langue francophone sur la psychologie positive. Maintenant, c'est assez tendance. À l'époque, c'était totalement inconnu. Basé sur cette idée, donc, de, des trois niveaux dont on vient de parler. Et puis, parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement au départ le monde de l'entreprise, c'est la psychologie appliquée, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'environnement ou le monde de l'éducation et autres. Et, mais j'ai écrit donc un livre qui s'appelle qui est l'application quelque sorte de la psychologie positive dans le monde du travail. Donc les trois niveaux. Le, je vais surtout parler du deuxième niveau. Il y aurait plus à dire sur les deux autres également, mais euh, parce que c'est vraiment ce qui préoccupe le plus au quotidien dans les entreprises. Je voudrais d'abord vous poser une ah non non je vais vous montrer une diapo que j'aime beaucoup parce qu'en France euh, voilà euh, j'aimerais vous poser une petite question D'après vous, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été faites dans différents pays du monde, mais notamment en France, sur le, le bonheur au travail, et euh, qui arrivent donc à des pourcentages des enquêtes. Et en général, les enquêtes sont faites comme ça, c'est si on demande aux gens, est-ce que vous êtes heureux Alors, pas du tout heureux, euh, enfin, très malheureux, assez malheureux, moyen, assez heureux ou très heureux dans les différentes enquêtes qui ont été faites, quand on rassemble les deux, les deux thèmes assez heureux ou très heureux, et très heureux, les deux ensemble, on arrive à combien de pourcentage de personnes qui s'estiment soit assez heureux, soit très heureux, les deux cumulés En France. Pardon 30% 75% Moins de 30% plus que 75% 40% Il n'y en a pas qui ont moins de 30% 10. Moins que 10. Eh, moins que 10. Eh bien, c'est. Voilà les résultats. Ah ouais. Et ça monte. Petit, petit, petit, mais ça monte quand même au fil des ans. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe Lorsque, pourquoi est-ce que ces chiffres... Parce que lorsqu'on demande, par exemple, dans, dans certaines de ces enquêtes, on demande aussi aux gens, et d'après vous, est-ce que vous êtes heureux Enfin, est-ce que vous êtes heureux La plupart des gens, donc 3 sur 4, disent oui. Et est-ce que les autres, au travail en général, sont heureux Et là, les gens, ils disent, non, c'est 10, 15%, les gens sont heureux. Mais alors, pourquoi moi, l'explication que j'en ai, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai été longtemps journaliste, et je connais un petit peu ce milieu, Et euh, même si je n'étais pas tout à fait dans la tendance générale. C'est qu'en fait, lorsque dans les médias, à la télé ou dans les journaux, on vous parle du monde de l'entreprise, de l'ambiance de l'entreprise, ce n'est pas tellement pour parler d'entreprises qui sont heureuses. C'est vous parler des harcèlements moraux, harcèlements sexuels, des suicides, du burn-out, toutes ces joyeusetés, vous voyez C'est de ça dont on parle. Parce que les médias, les journalistes, beaucoup, pas tous, considèrent que le rôle, c'est de dénoncer les problèmes du monde. Moi, je pense que le rôle, c'est, un, dénoncer les problèmes du monde et, deux, de montrer les solutions. Mais ça, c'est parfois un peu oublié. Et du coup, l'image que nous avons de l'entreprise est totalement différente de la réalité de, du vécu quotidien dans le monde du travail. Alors, donc, toujours sur ce premier aspect du bonheur au travail, eh bien, <coughs> moi, j'ai essayé de savoir quels étaient les déterminants. Dans mes livres, j'essaie toujours de, de mélanger à la fois des études scientifiques et des histoires de vie. Alors là, c'est disons, j'ai noté, mais ce n'est pas les seuls, mais trois sources majeures parmi d'autres de bonheur au travail. Alors, la première qui ressort, c'est faire un métier qu'on aime. Alors, ça c'est pas un scoop, vous auriez pu ne pas venir ici aujourd'hui pour apprendre ça. Il <rire> n'y a pas besoin de faire des études scientifiques qui aboutissent à ces résultats. Oui, mais il y a quand même quelque chose d'important. C'est parce que lorsqu'on demande aux gens, euh, qu'est-ce que c'est pour vous, un bon métier pour vous, pour vous eh bien, les gens ils disent, un métier que j'aime. Alors, ça peut être fleuriste, ça peut être, euh, je sais pas, euh, informaticien, ça peut être euh, chercheur en, en bas de compression, je ne sais, au hasard. Bon, et mais quand on leur dit, pour vous, c'est quoi un bon métier pour vos enfants Là, c'est un métier qui rapporte. Vous voyez pas, on s'en fout de ce que, de ce que, du contenu. Un bon métier pour mes enfants, c'est un métier qui rapporte. Alors, si pour nous, c'est important de faire un métier qui nous plaît, eh bien, je pense que c'est important pour nos enfants que nous ayons le même projet que... Ça soit un métier qui leur plaît plutôt qu'un métier qui rapporte. Ça peut se conjuguer, mais c'est parfois totalement indépendant. Ils sont beaucoup plus heureux à être boulangers que d'être malheureux à être trader international si ce n'est pas leur truc. Avoir une bonne relation avec ses collègues. Alors Ça, c'est important, mais je souligne à l'horizontale, mais surtout avec la, à la verticale, avec son fameux N plus 1, euh, d'où l'importance, d'où la nécessité même, de ce que j'appelle un management humaniste. Parce que quand vous arrivez au boulot, le lundi, même si vos collègues vous entendez bien, mais que le, le chef, il n'arrête pas de vous enguirlander pour ne pas dire un autre mot, eh bien, ce n'est pas génial, vous n'allez pas passer une bonne semaine au boulot. Troisième élément, et ce troisième élément, eh bien, il n'avait longtemps pas été étudié par les sociologues du travail ou par les psychologues du travail, et en fait, on s'est rendu compte que cet élément est massif, il est majeur. On peut être utile de toutes sortes de, de, de manières dans son travail, ça peut être donner de la joie par des fleurs, ça peut être effectivement aider à la santé de nos concitoyens dans une boîte comme la vôtre. Eh bien, être utile aux autres, c'est un élément massif du sentiment du bonheur au travail. Maintenant, le deuxième aspect, la motivation au travail. Alors d'abord... L'aspect financier. Vous savez, il y a un dicton qui dit « l'argent ne fait pas le bonheur ». On vous dites « oui, oui, mais il les contribue quand même ». Bon, sous-entendu, euh, l'argent fait le bonheur. Bon, ne euh, nous racontez pas des, des, des histoires. Euh, eh bien, en fait, il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites dans le monde sur euh, est-ce qu'il y a une corrélation, effectivement, entre le bonheur et l'argent Là, je vous donne des chiffres qui, qui sont faits aux États-Unis parce que c'est à ma connaissance là où est, ça, on a les, les trucs les plus longs. C'est là où ça a été commencé le plus tôt. Et, mais vous avez la même chose dans toutes sortes de pays. Alors vous avez d'un côté ce qui la courbe qui monte. Voilà. Et bien, euh, comment dire, c'est la courbe du, du PIB, du, la richesse du pays, disons. Et la courbe qui est plate, eh c'est le sentiment de satisfaction de la vie. Voilà. Donc, il n'y a aucun rapport. Alors, je précise. Alors, ça confirme que l'argent ne fait pas le bonheur. En revanche, en revanche, ne nous, nous le romps pas, la misère peut faire le malheur. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui sont dans la misère, ils, souvent, ils sont plus malheureux que la moyenne, ce qui est normal. Mais à partir du moment où vous avez un certain niveau de revenu qui permet de vivre correctement, eh bien, vous pouvez multiplier ce niveau de revenu par 3, par 5, par 10, vous ne serez pas plus heureux. Ce qui, il y a une enquête qui a été faite sur les ultra-riches. Ils sont, en moyenne, un petit peu plus heureux que la moyenne des gens. Un petit peu plus heureux, les ultra-riches. Parce qu'en plus, plus des trucs, plus, riche, plus des problèmes, de, de les gens qui gagnent au loto, mais il y a des gens, moi, je ne veux pas gagner au loto, hein, parce qu'après, vous avez plein de problèmes de relations quand vous gagnez au loto. Donc, euh, eh bien, voilà. Donc, il n'y a pas de corrélation, sauf pour les gens qui sont vraiment très pauvres, quand ils augmentent leur revenu, et eh bien, et ça c'est très bien, eh bien, ils sont plus heureux. Mais sinon, ce qui est important, c'est d'avoir un revenu correct. Maintenant, je vais vous parlais d'un autre, dans tout cet univers, un autre courant de recherche aussi, qui a été fait par une équipe <cười> qui considère que le travail peut être perçu par la personne elle-même de différentes manières. Alors, ça peut être considéré comme un job. Un job, ça va, ouais, comme un lundi, ouais, bon, très bien. Alors, quand vous êtes dans le job, le, le lundi, vous le, le dimanche, vous ne le vivez pas bien, enfin le lundi, vous ne le vivez pas bien parce que vous, avez, vous sentez que vous avez une semaine à vous barber, et enfin arrive le vendredi. Le problème, c'est que le vendredi, vous pensez au lundi. Donc ça vous, ça vous flingue le, le week-end, oui. Et, et évidemment, quand vous arrivez en septembre, vous pensez à Noël. Mais quand vous êtes à Noël, vous pensez à la rentrée. Donc c'est insupportable. Et vive le, le boulot comme un job. Le, le job, c'est uniquement le boulot, c'est alimentaire, c'est une source de revenus, mais c'est très insatisfaisant au niveau personnel. Alors il y a une autre manière qui est de considérer que c'est une carrière. Une carrière, c'est-à-dire qu'au eh fil du temps, vous pouvez évoluer, et vous pouvez avoir un plan de carrière. Alors, vous démarrez ici, mais vous visez ça. Alors ça, c'est une motivation supplémentaire qui donne plus de satisfaction au travail, les, les enquêtes l'ont montré. Le problème qui se pose, c'est lorsqu'on arrive au plafond, qu'on s'est fixé et qu'on sait que, de toute manière, on ne pourra pas le dépasser. Des études ont été faites sur des, des sportifs de haut niveau, des sportifs de très haut niveau, mais pas le très très haut niveau, style Nadal, qui remporte tous les trophées, ou Djokovic, enfin, oui, les, les gens qui... Sont susceptibles de remporter une fois ou deux fois dans leur vie une Coupe du Monde, quoi. Mais pas qu'ils en vont remporter 50. Eh bien, on s'est rendu compte de quelque chose. Les gars, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans qu'ils s'entraînent, un jour, ça y est, ils sont champions du monde. Et là, leur niveau de bonheur est absolument explosif. Bon, c'est pas étonnant, vous serez prêts. Là, ce qui a le plus étonné, c'est que six mois après, ils sont déprimés. Pas tous. En sciences humaines, c'est jamais 100%. Mais. Pourquoi Parce qu'ils n'ont plus d'objectif, ils l'ont atteint et ils savent que très probablement ça ne va pas se reproduire deux fois dans leur vie. Ou... Voilà. Et donc, si vous voulez, ils n'ont plus d'objectif et ils dépriment. Ils sont arrivés au plus de ce qu'ils souhaitaient et ils dépriment. Et donc, en fait, même ça, c'est une source de motivation, mais on se rend compte que ce n'est pas suffisant, pas... il y a une part d'insatisfaction. Alors, ça peut être une vocation. En anglais, il disent « calling », donc « vocation ». Alors, quand on dit « vocation », ça fait un peu religieux, mais ce n'est pas que. Vous avez des vocations médicales, des vocations humanitaires. En fait, c'est pour tout. On peut avoir le sentiment d'une mission. Ben, je pense que parmi vous, il y a des gens dans la recherche ou dans d'autres domaines, le fait d'appartenir à une société qui, une entreprise qui vise à apporter du meilleur, enfin, du, que les gens se sentent en meilleure santé, le sens, ça peut être le sentiment d'une vocation, d'une mission à laquelle vous répondez. Je pense que nous, sur cette terre, ce n'est pas une question mystico-planante, je pense que nous avons tous une vocation, une mission que nous découvrons petit à petit et, euh, et qu'on qui qu construit en fait au cours de notre vie, au fil des expériences. Je vous donne un exemple d'une personne qui m'a énormément marqué, ce n'est pas la seule, hein, mais pendant un temps j'étais... Je, je, je, je, je faisais des formations, enfin j'animais deux-trois jours de formation auprès de jeunes qui étaient sortis du système scolaire et qui essayaient de se rattraper un peu aux branches. Voilà. Et bon, moi c'est des jeunes qui me touchent, vous pouvez le comprendre, mais euh, bon, c'est souvent des jeunes un petit peu compliqués. Et dans cet endroit-là, ce, ce, ce lieu-là, eh les jeunes étaient très respectueux. Et puis surtout, ce qui m'avait marqué, c'était une femme. Une femme que je trouvais extrêmement souriante, toujours avenante, quand je la voyais, toujours gentille et tout. Et puis, j'en ai parlé au directeur, ce qui m'avait fait venir, il me dit « oui, c'est notre rayon de soleil ». D'ailleurs, les jours où elle est en congé, ce n'est pas la même atmosphère. Et cette femme, c'était la femme de ménage. Alors, moi, c'était un mystère pour moi, cette personne, tellement elle rayonnait de bonheur. Et un jour, alors, je ne savais pas comment lui dire, « Ah oui, comment ça se fait, vous, femme de ménage, vous êtes heureuse, vous voyez, ça ne le fait pas trop comme truc, comme entrer en matière. » Bon, j'ai réussi à, à lui dire, lui poser la question, ça ne l'a pas mis mal à l'aise, et elle m'a expliqué. Cette femme, c'était une femme d'origine algérienne, qui a grandi dans un petit village en Algérie, et qui, euh, comment dire, elle est allée à l'école quand elle était petite. Et elle a adoré l'école. Le problème, c'est que la, sa famille, c'était elle, sa mère et sa grand-mère. Il n'y avait pas d'homme dans la maison. Et que bah, dès qu'elle a eu euh, une dizaine d'années, eh ben, elle a fallu qu'elle ait garder les moutons, je ne sais plus, enfin en tout cas, elle a dû travailler. Et, et la, la maman et la grand-mère lui ont dit, de toute manière, tu ne peux plus aller à l'école. Et ça a été le drame de sa vie, de ne pas aller à l'école. Voilà. Bon les choses avancent dans sa vie, et puis un jour, elle, donc, elle vient travailler en France, et elle est devenue femme de ménage. Et d'abord, elle est devenue femme de ménage dans les entreprises, c'est-à-dire, elle travaille pour une société, elle allait le soir, elle ne voyait personne. Et un jour, elle a, eu, elle, elle a trouvé ce poste-là. Et ça a été le bonheur de sa vie. Et elle me dit qu'en gros, pour elle, elle sait que euh, comment dire, ces jeunes, ils ont besoin d'aller à l'école, en quelque sorte, pour apprendre, pour pouvoir s'en sortir dans la vie, que c'est difficile pour eux. Et elle fait tout pour que leur donner les meilleures conditions pour qu'ils puissent apprendre pour s'en sortir dans la vie. Elle a fait de ce métier extrêmement modeste, extrêmement humble, eh bien, une véritable mission. Je peux vous dire que les jeunes l'adoraient, il n'y avait jamais un papier qui traînait par terre. Comme quoi, eh bien, de, on peut parfois... Vous avez des, des, des personnes qui sont médecins, qui sont chirurgiens et qui considèrent leur, boulot comme, que leur travail comme un job. Et vous avez une femme de ménage qui considère son travail comme une vocation. Bien sûr qu'il y a des métiers qui prêtent plus à être de l'ordre de la vocation au plus du job, mais en fait on peut faire de tout métier eh bien, une véritable vocation. Je vais vous parler d'autre chose qui est le flux. Alors c'est quoi ce truc Le flux c'est un chercheur euh, d'origine hongroise devenu américain qui s'appelle Csikszentmihalyi. Milay. Alors il a inventé l'idée du flux, pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui s'est intéressé, avant qu'on parle de psychologie positive, il s'est intéressé à des personnes, d'abord il a enquêté beaucoup sur des, des artistes, et puis aussi des, des comment dire, des, des sportifs, pas un, un peu de l'impossible, c'est-à-dire surtout des varappeurs, des gens qui, qui, qui font de la varappe extrême, mais il a constaté qu'il ne faisait pas ça tellement pour goût du risque, mais goût du, de, il y avait un risque, oui, mais de, de l'acte parfait, parce que là, vous n'avez pas tellement droit à l'erreur, et il a interrogé ces personnes, des chercheurs aussi d'ailleurs, il a interrogé ces personnes, et il leur a demandé comment ils se sentent dans ces moments, où ils sont en plein dans leur activité. Et les gens ont dit, ils sont complètement concentrés, enfin tout ça, et plusieurs lui ont dit, dans ces moments-là, je suis comme porté par un flux, je ne suis plus moi-même, je, je suis emporté. Et donc, il a parlé du flux, flow en anglais. En anglais. Alors, en gros, le, les moments de flux, c'est des moments d'intense motivation, d'intense concentration, et euh, dans lesquels, j'ai envie de dire, le temps disparaît, le, on est complètement concentré on s'est rendu compte que dans ces moments-là, le, le, la sensation de soi disparaît. Par contre, l'estime de soi, une fois l'action le, le, la, passée, eh bien, elle est très intense. Ici, par exemple, l'exemple de son frère qui était passionné de minéralogie, qui était resté en Hongrie. et ben, dès qu'il avait un peu de temps libre, il sortait ses, ses, ses, comment dire, ses, ses boîtes de, de, de minéraux, il avait sa loupe binoculaire, il les étudiait. Et un jour, il fait ça, il lui racontait que le matin, il a pris ses boîtes, il a ouvert, tout ça, il commence à. Et puis, c'est un super jour, il faisait très beau dehors. Puis, à un moment, il, il se dit tiens, c'est bizarre. L'un il, de il, météo disait qu'il qu faisait beau. Euh, c'est bizarre qu'il y ait des nuages. En fait, il regarde non, c'était le soir. Il n'avait pas mangé le midi. Il avait passé, pensé qu'il avait passé deux heures alors qu'il venait de passer toute une journée à utiliser les minéraux. Lui, il était en, en, temps, en, en état de flux pendant tout ce temps-là. Alors maintenant, pourquoi je vous parle de ça Parce qu'on a étudié ça dans le monde du travail. Et euh, alors, il dit à des gens, euh, voilà, il explique ce que c'est ce que, que le flux, et il leur demande notamment, quand est-ce que vous ressentez le plus de flux d'après vous C'est plutôt au travail ou c'est plutôt dans les loisirs ben, attendez, n'importe quoi, c'est une question stupide. C'est évident que dans les loisirs, on ressent plus de flux qu'au travail. Ça, ça a été la réponse. Sauf que, bien avant qu'il y ait les smartphones, tous les machins, les, les klaxon et compagnie, eh bien, il avait, il avait inventé une petite méthodologie, il avait un petit beeper, et donc, c'est des gens qui étaient d'accord de faire une expérience scientifique, participer à une expérience scientifique, et il leur expliquait ce que c'était que le flux, une échelle de flux de 1 à 7, donc ce qu'on ressent quand on est à 1, ce qu'on ressent quand on est à 7, et, et toutes les intermédiaires. Et il leur donnait deux choses, enfin, il leur prêtait, un beeper, un crayon et un papier. Donc, le beeper sonnait de façon aléatoire à n'importe quel moment de la journée, sauf le soir, la nuit, il faudrait quand même laisser l'intimité familiale, mais autrement, et à ce moment-là, au moment où le beeper sonne, la personne devait prendre son crayon, son papier, et écrire, un, ce qu'elle faisait, deux, euh, son niveau de flux qu'elle ressent à ce moment-là. Et là, les résultats ont été assez inattendus. Dans les moments de travail, les gens, fois, enfin, les gens ressentent trois fois plus souvent le sentiment du flux au travail que dans les loisirs. Bon, alors, il faut tout de suite nuancer ce truc. Ce n'est pas la distinction travail-loisir qui est importante. C'est que, dans le flux, un des aspects essentiels du flux, c'est le, le fait d'être concentré sur son activité et de, de voir très rapidement les effets immédiats de son activité. Or, quand les gens disaient ce qu'ils faisaient comme loisir, c'était généralement la plupart du temps la télé ou les vacances, allongé sur la plage alors en termes, et oui parce que vous aussi quelque chose d'important en flux c'est le sentiment du défi le, le flux ça vous pousse à vous dépasser vous-même alors vous imaginez que quand vous regardez une série à la télé où vous êtes allongé sur la plage en train de vous faire cuire il n'y a pas un défi existentiel très important ben, moi je ne vous vois pas peut-être que je me trompe et il n'y a pas un sentiment d'une d'une activité dans laquelle vous êtes profondément euh, comment dire impliqué, engagé et, et dont vous voyez les résultats. Donc en fait, par contre, lorsque vous avez fait un loisir actif, par exemple, c'est ce frère qui, qui va être concentré sur ces minéraux ou bien toutes sortes d'autres activités de loisirs, mais dans lesquelles nous sommes actifs et concentrés, et eh bien ça, ça donne aussi du flux. Donc, ce n'est pas tellement la distinction, mais c'est vrai que proportionnellement, dans le travail, on est obligé d'être concentré actif et dans le loisir, pas forcément. Il y a quand même aussi une distinction selon les niveaux, les catégories sociales. Plus on est haut placé dans l'échelle, plus on trouve de plaisir, enfin, de flux dans le travail, et moins on en trouve dans les loisirs. Mais, mais, malgré cela, si vous regardez encore la dernière catégorie qui est la moins marquante, eh bien, il y a plus, presque deux fois et demi plus de flux dans les moments de travail que dans les moments de loisirs. Donc, voilà. En gros, si vous voulez, eh bien, à partir du moment où le travail est une occasion de s'investir, d'être conscient de ce qu'on fait, eh bien, le travail peut être source de, euh, de flux, de satisfaction interne. J'aimerais maintenant vous parler de la motivation. <cười> euh, il y a beaucoup de théories de la motivation. Euh, pour ceux qui ont entendu parler de la fameuse pyramide de Maslow, sachez que Maslow, Abraham Maslow, un psychologue, n'a jamais parlé de pyramide, n'a jamais dessiné de pyramide. Aujourd'hui, la théorie la plus connue dans, le, dans la motivation, que ce soit à l'école, que ce soit au travail et d'autres, c'est une théorie qu'on appelle la distinction entre motivation intrinsèque et extrinsèque, euh, qui est maintenant un peu plus complexe que ça, mais en gros, c'est simple. Ça a été beaucoup étudié, comme je vous dis, à l'école et au travail. Mettons à l'école, vous avez deux petites gamines qui sont en train de suivre un cours de géographie. Elles sont toutes les deux l'une à côté de l'autre. Elles sont toutes les deux très motivées par leur cours de géographie. Quand elles rentrent à la maison, elles potassent leur truc mais pour des raisons complètement différentes. L'une, elle trouve que la géographie, c'est passionnant, les montagnes, les vallées, l'activité humaine là-dedans, tout ça, les rivières, bon, tout ça, c'est passionnant. Et donc, elle est motivée. Et elle est motivée intrinsèquement, c'est-à-dire qu'elle trouve du plaisir dans l'action, dans cette activité elle-même. L'autre, elle est très motivée, elle bosse, elle écoute la maîtresse, tout ça, mais en fait, ce qui l'intéresse, c'est pas la géographie, c'est... s'en fiche complètement. Ce qui est important, c'est d'avoir des notes à la fin du mois. Et celle-là, elle est motivée extrinsèquement. Alors, évidemment, il peut y avoir les deux, hein, ce n'est pas toujours coupé comme ça, de façon totalement binaire, mais c'est quand même deux approches complètement différentes. Alors, évidemment, on se dit que euh, le mieux, c'est d'être motivé intrinsèquement. C'est voilà. bon, pour ça, d'ailleurs, qu'il y a tout un mouvement, par exemple, qui dit qu'il faut euh, éviter les notes, parce qu'au début, des études ont montré que plus quelqu'un qui est au-dessus, en quelque sorte, incite la personne en dessous d'elle, par exemple un instituteur et une élève, un élève, à, à, à, enfin, comment dire, à activer la motivation extrinsèque, d'ailleurs mettre de l'accent sur les notes, plus ça diminue la motivation intrinsèque. Effectivement, à l'école, on trouve ça plutôt sympa, plutôt humaniste, parce que enfin, certains trouvent ça humaniste, d'autres ne sont pas d'accord, c'est autre chose, mais en disant que oui, c'est important d'activer la motivation intrinsèque, et pas accorder autant d'importance à l'extrinsèque. Bon, très bien pour l'école. Maintenant, transposer ça au monde du travail, et je ne suis pas sûr que vous allez tout à fait être d'accord avec ça, c'est-à-dire que l'idée, puisqu'il faut d'abord insister sur la motivation intrinsèque, eh bien, il faut payer le moins possible les salariés pour qu'ils soient le plus motivés intrinsèquement. Vous êtes d'accord C'est normal. Hein voilà, donc, vous prenez une bonne note, hein, le patron. Voilà. Bon, alors là, vous dites, non, il y a un problème, ce n'est pas très humaniste comme position et finalement, on sait aujourd'hui, des études ont montré que c'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas les, les, les, les vases communicants comme ça. On peut avoir de la motivation, intrinsèque. enfin, on peut, par des motivations parfois extrinsèques, et eh bien, augmenter la motivation intrinsèque, ça dépend. Et je vais y revenir. Mais je voudrais vous, surtout vous parler de quelque chose. C'est que les enquêtes ont été faites, je vais vous donnais, citer une étude, où on a demandé à des cadres... « Quelles sont vos sources de motivation au travail ?»« Eh bien, moi, c'est un métier que j'aime, j'ai envie d'être utile, ça a du sens pour moi. » Pratiquement, les 9 dixièmes des réponses étaient de l'ordre de l'intrinsèque. À ces mêmes personnes, on leur a demandé, d'après vous, « Quelles sont les sources principales de motivation de vos collaborateurs ?» Eh bien là, l'argent, enfin le salaire, les primes, les vacances... Les avantages. Essentiellement, moi, je suis motivé sur intrinsèque, c'est parce que je fais ça parce que je suis motivé parce que le boulot a du sens pour moi. Mes collaborateurs, ils font ça pour le pognon, c'est clair. Mais devinez quoi Quelle surprise On a posé la même question aux fameux collaborateurs et qu'est-ce qu'ils ont répondu Eh ben moi, le, ce qui me motive, c'est un métier qui a du sens pour moi que j'aime patati patata. Imaginez le mode de management que ça donne. Les managers qui managent leurs équipes avec la conviction que la seule chose qui les intéresse, c'est le pognon, alors que la seule chose qui les, la chose qui les intéresse le plus, c'est de donner du sens à leur travail. Mais c'est catastrophique comme façon de fonctionner. Moi, au cours de mon enquête, j'ai notamment allé en usine. J'ai discuté avec des ouvriers qui faisaient des pièces répétitives et qui aimaient leur métier. Et je leur dis, qu'est-ce que vous aimez C'est de faire des belles pièces pour le client. C'est la fierté de notre métier. Eh bien... Ils, étaient, mais c est, c est, ils avaient du sens à leur métier. Donc, ce qui est important, si vous voulez, c'est de se représenter que, effectivement, euh, globalement, la plupart des gens aiment leur métier. Vous savez, le livre que j'ai écrit, s'appelle « Les entreprises humanistes ». Moi, j'ai été content parce qu'il y avait une certaine presse. Hein. Et alors, figurez-vous que euh, j'ai été, enfin, été interviewé par le Figaro et j'ai eu une très bonne recension dans « Les échos » livre du jour dans les échos. Alors là, je suis blindé à droite, vous voyez, tranquille. Hein. Bien, les patrons peuvent faire confiance, vous pouvez m'inviter, ça va, pas de problème. Mais mais j'ai eu une très bonne recension dans Alternative Économique et j'ai été interviewé par l'Humanité. Alors là, euh, j'ai vu qu'il y avait la, la rue euh, Vladimir Lénine ici, j'ai même vu qu'il y avait l'église de Jésus-Ouvrier, donc on peut m'inviter ici aussi, il hein, n'y a pas de problème. Alors, moi je me dis, peut-être ils n'ont pas lu les mêmes pages du livre, c'est possible. Mais surtout, ce que je suis convaincu, c'est pour moi c'était un peu l'idée que j'avais réussi mon pari, c'est-à-dire que pour moi l'humanisme n'est pas de gauche, ou il n'est pas de droite, il n'est pas ouvrier ou il n'est pas patronal, l'humanisme il peut être à tous les niveaux et de toutes les manières possibles. C'est essentiellement aussi de faire confiance aux uns et aux autres, que les, les, les patrons puissent faire confiance, et les cadres puissent faire confiance à leurs équipes, mais que la confiance puisse aussi être dans l'autre sens, que les, les, comment dire, les, enfin, les différentes parties prenantes, que ce soit les actionnaires, que ce soit les fournisseurs, tout ça, eh bien, apprenons à nous faire confiance, apprenons que la plupart du, gens, la plupart du temps, les gens, ils ont une bonne volonté. Alors, il y a une chose qui est très importante, et ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être une piste aussi dans votre entreprise, je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais... Euh, des études ont été faites notamment par un chercheur qui s'appelle Adam Grant. Et ces études ont montré que. Alors, je vous donne typiquement le genre de choses qu'il a faites. Ça a été de. avec notamment des. Enfin, il, a, plus, il a fait avec plusieurs types de, de, de professionnels, mais il a fait plusieurs études. Euh, c'est des gens qui travaillent dans des call centers et leur boulot, c'est d'appeler au téléphone des gens qui ont qu on, qu on fait des études de business school ou d'autres, enfin, et qui sont devenus des, des gens assez riches, assez influents, patrons et compagnie, et de les appeler pour leur demander s'ils seraient prêts à aider financièrement des jeunes qui aimeraient étudier dans l'école enfin, supérieure dans laquelle ils sont passés, mais qui n'en ont pas les moyens, donc de redonner un petit peu de ce qu'ils ont reçu. Il a d'abord observé les résultats des uns et des autres, combien ils arrivaient à générer, enfin, faire rentrer d'argent pour des, des étudiants. Et puis un jour, il a proposé quelque chose, Donc, euh, pour faire une comparaison. Il invite les gens qui, ont, qui étaient chargés de faire des appels téléphoniques. Voilà. Leur parler de qu'est-ce que ces appels téléphoniques lui ont permis à lui pour faire des études. Et dans les jours qui ont suivi, la quantité d'argent qui est rentrée a été absolument explosée. Ils ont... Simplement parce qu'ils étaient beaucoup plus convaincus, ce n'était pas seulement quelque chose dont on leur disait il faut faire ça, c'est qu'ils avaient vu concrètement à quel point leur travail était utile. Et Adam Grant, il l'a fait avec différentes populations. En gros, l'idée, c'est de faire rencontrer dans une, dans une rencontre, de enfin, permettre à d'un côté un ou plusieurs bénéficiaires de, du travail fait, aux personnes qui sont, les professionnels qui sont à l'origine de ça. Et euh, alors, bon, dans des métiers, ça se voit automatiquement, quand vous êtes boulanger, vous voyez si la personne est contente ou pas, mais il y a plein de métiers où les, les, les professionnels ne voient pas les bénéficiaires ultimes. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Alors moi, par exemple, dans le monde du travail social, que je connais assez bien, moi j'ai proposé quelque chose. Vous savez, quand des, des, par exemple, des jeunes passent dans des, des établissements, des foyers, Bon, ils ont eu une vie familiale en général assez compliquée, et bah, ils, pièdent, ils viennent pendant ce qu'on appelle une mesure, ça va durer un an, deux ans, cinq ans, ça dépend, et puis après on ne les voit plus. Et ceux qui grandissent, les ados dans les foyers par exemple, eh bien moi, à la suite d'expériences, c'est pas une idée qui m'est venue comme ça, j'ai proposé quelque chose à des foyers. J'ai dit, essayez de faire une journée des anciens, essayez de retrouver des anciens qui sont passés dans votre établissement il y a des années, essayez de voir ce qu'ils sont devenus. Alors vous gardez ceux dont l'expérience est bonne. Euh, mais c'est la plupart du temps le cas, et qui viennent témoigner devant les jeunes d'aujourd'hui et devant les éducateurs. Ça a des effets extraordinaires, extraordinaires pour tout le monde parce que les jeunes qui sont là, ils sont souvent désespérés, leur vie n'a pas de sens, ils ne s'en sortiront jamais. Ils ont parfois des, aussi des, des peines qui les attendent, enfin des, des condamnations pénales qui les attendent quand ils ont 18 ans. Enfin, c'est vraiment c'est la galère, quoi. Et, de, et, et là, vous avez des gens qui sont passés par la même, la même établissement et qui leur disent, voilà ce que je suis... Parce que les deux trucs qui sortent, c'est évidemment, c'est vrai pour... Il n'y a pas besoin d'être passé dans les foyers. C'est d'avoir un boulot et d'avoir trouvé une petite femme, des enfants, ou un petit mari, des enfants, voilà. Et c'est ça le, le, le, le, le, le truc qui leur disent. Et donc, c'est motivant pour les jeunes, ça leur donne de l'espoir. C'est hyper motivant pour ces adultes, parce que de sentiment d une, d une, de redonner quelque chose qu'ils ont reçu. Et c'est motivant pour les éducateurs, parce que euh, ça leur montre que leur boulot, ben, ça sert quand même à quelque chose. Alors maintenant, dans ce registre de la motivation intrinsèque-extrinsèque, je voudrais enfin, enfin, poser une question. Les primes à la motivation, à la performance nous motivent-elles Alors, il y a trois bonnes raisons, mais fausses bonnes raisons, pour lesquelles on peut insister sur les motivations de la performance. Mais après, je nous en serai. D'abord, c'est l'argument de justice. Bon, je ne vais pas lire, je pense que tout le monde sait lire ici. Les études nous montrent que la réalité elle, est très différente. Deuxième argument, l'argument de productivité. Bah oui, alors diminue généralement sa qualité. Hein. Troisième élément, l'argument de sélection. Ah oui, on va tirer les meilleurs. Bah oui Non, on attire les plus à c'est pas tout à fait pareil. Alors maintenant, attention, parce que j'ai l'habitude de dire, en psychologie, en sciences humaines, il faut jamais dire jamais et toujours éviter de dire toujours, donc ça, ce n'est pas du 100%. Parce que, oui, mais, en fait, on s'est rendu compte que, donc là, en gros, si vous voulez, ce que nous montre ça, c'est en gros, la motivation extrinsèque diminue la motivation intrinsèque. Euh, globalement, les études nous montrent à peu près ceci, au niveau des revenus d'un salarié, qui est, va être essentiellement déterminé par le salaire et les primes. Le salaire, c'est, comment dire, lorsque quelqu'un vient se faire recruter, euh, il dit tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il a envie de faire, et il y a cette phrase, et vraiment, vous êtes l'entreprise dans laquelle j'aimerais travailler. Vous n'avez jamais personne qui vient en disant « vraiment, je n'ai pas envie de travailler chez vous ». Mais c'est comme par hasard, c'est extraordinaire. À chaque fois, c'est la bonne entreprise. Bon, il va dire la même chose à l'autre, mais ce n'est pas grave. Mais toujours est-il que le recruteur ne sait pas ce qu'il sait. C'est la compétence, normalement, à moins qu'il ait trafiqué. Mais je veux dire, il sait que la personne qu'il reçoit est compétente. Mais ce n'est pas son niveau de motivation. Peut-être qu'il n'y a de fiche. Un bon salaire, par rapport au prix du marché, eh c'est une sorte de pari de confiance qu'on fait à la personne. On ne sait pas, mais en lui offrant un bon salaire, eh bien, on fait le pari qu'elle euh, elle, s'engagera, on n'en a pas la preuve, mais c'est un pari qu'on fait. Les primes, c'est plutôt, ça dépend de ce que tu fais. Tu seras mieux payé si tu as bien travaillé. Voilà. Donc, si vous voulez, les, globalement, le bon salaire augmente la motivation intrinsèque, les primes ont tendance à le diminuer. Oui, mais, parce que ce n'est pas systématique, ça dépend tout de l'ambiance de l'entreprise. C'est-à-dire que les primes, l'important, c'est finalement comment la personne interprète l'acte de la personne qui est au-dessus d'elle. Est-ce que c'est effectivement interprété comme une sorte de donnant-donnant ou est-ce que c'est interprété comme véritablement un remerciement de l'engagement de la personne Lorsque c'est interprété comme un remerciement de l'engagement de la personne, ça augmente la motivation intrinsèque et comme vous pouvez vous en douter, lorsque c'est perçu comme du donnant-donnant, ça diminue la motivation intrinsèque et donc la qualité du travail et la quantité du travail fourni. Et tout ça, Finalement, cette différence, eh c'est une question de culture. C'est-à-dire que pourquoi la personne pense qu'on est en train de la manipuler, ou pourquoi la personne pense qu'on a de la reconnaissance à son égard, c'est tout le passé qu'il y a eu avant, des relations entre la personne et ses supérieurs hiérarchiques et l'entreprise en général. Donc, ça, des, ce que je viens de vous dire, c'est des tendances générales, mais ça dépend aussi euh, concrètement à euh, chaque cas. Voilà. Maintenant, je passe au deuxième aspect, de, de l'aspect interpersonnel, en commençant par l'exemplarité, je ne vais pas m'arrêter sur l'exemplarité, c'est simplement que ça concerne tous les autres aspects qui suivent. C'est très bien d'être cadre mais, et de dire « faites comme ça », c'est comme les parents, euh, si on fait le contraire, ce n'est pas la peine. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, « ce que vous faites parle, me parle si fort que je n'entends pas ce que vous me dites ». J'aime beaucoup cette phrase. Voilà. Euh, alors, la bienveillance et le respect. Alors, je vais vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec l'entreprise, mais qui me pour moi, il était important, c'est la résilience. Alors, parce qu'il faut vous dire quelque chose tout à fait par hasard. Quel est le sujet de ma thèse de psychologie Par hasard. Hein. La... Alors, le titre, c'est Briser le cycle de la violence. Comment des, enf des enfants maltraités deviennent des parents bien traitants voilà. Par hasard. Et alors, c'est vrai qu'en faisant cette étude, je voulais comprendre mon histoire. Mais j'ai, je crois, gardé, et j'avais un très bon directeur de thèse, la, la, comment dire, la, la distance, l'objectivité scientifique nécessaire à ce genre de choses. Mais ça m'a permis de comprendre pas mal de choses sur moi, sur la vie, sur les gens, tout ça. Et je suis arrivé à ceci. Je fais un petit détour par la résilience, vous allez voir, je vais revenir quand même au monde du travail. Et En gros, il y a souvent deux choses qui sont dites dans l'univers de la résilience. Il y a deux fondements de la résilience. Les mots peuvent être différents selon les auteurs, mais d'une part le lien... La gentillesse, c'est d'avoir rencontré sur ce chemin des personnes bienveillantes, empathiques, tout ça. Moi, ça a été ma chance. Et, euh, et euh, comment dire Ça, c'est le côté interpersonnel. Et puis, il y a un côté intrapersonnel. Après, il y a différents mots. Travail sur soi, euh, tout ça. Bon, moi, je l'ai appelé le sens, mais ça peut être différent. Non. Donc... Le lien et le sens, le côté extra-personnel, interpersonnel, intrapersonnel, qui sont deux facteurs majeurs de résilience. Et lorsque j'ai fait mon enquête, ces trucs-là sont arrivés spontanément, des gens me disaient, telle personne qui l'avait beaucoup aidé, et puis que, ah, à 12 ans, à 14 ans, je me suis posé des questions sur qu'est-ce que je ferai de ma vie, enfin, voilà. tout ça, c'est des choses qui paraissaient. Mais, ce que je n'avais pas perçu au départ, c'est que dans tous les entretiens que j'ai fait, eh bien, c'est imposé petit à petit à moi un troisième élément, Troisième élément, c'est l'idée, c'est dans une famille quelqu'un un homme qui a grandi dans une famille d'accueil, par exemple, qui me dit euh, euh, Ah, ils ont vraiment ils ont été gentils avec moi, ils n'ont pas fait de différence avec les, les enfants de la famille. Ça, c'est le côté euh, relation, le lien, tout ça. Mais il continue en me disant, mais, mais en même temps, hein, ce n'est pas parce que j'avais eu des problèmes dans la vie que j'avais souffert dans ma vie qu'ils me laissaient tout faire. Ah, ils ont posé des règles. Voilà. Et ça, je l'ai eu dans tous les entretiens. Alors, je suis arrivé à ce que j'ai appelé le petit triangle de la résilience. Le triangle de la résilience, c'est lorsque vous avez d'un côté la responsabilité des adultes qui sont le lien et la loi, alors la loi pas juridique, la loi symbolique, le fait de poser un cadre, des structures, mettre des règles, voilà, et à partir de là, ça peut faire du sens par le jeune. Ce n'est pas à nous de faire du sens à la place des jeunes, c'est à eux de le faire, mais les adultes, ils ont ce rôle-là. Alors ça, c'est vrai, moi j'ai l'impression d'avoir trouvé un super truc là, mais sauf que dès que j'ai eu l'occasion de présenter ça à des éducateurs, dès la première fois, il y a un élu qui me dit, mais ce que vous dites, c'est bien, mais ce n'est pas, pas, enfin, pas une découverte, hein. ça ne concerne pas la, les, les jeunes en difficulté, c'est tout gamin. Euh, L'éducation familiale, c'est donner de l'amour et des règles pour que l'enfant puisse grandir. Ah oui ah ben j'étais déçu, moi je croyais que j'avais trouvé un truc, en fait, j'avais réinventé la roue, l'eau tiède, tout ce que vous voulez. Bon. Mais ça, ça n'a pas été long. Très vite, j'étais content, pourquoi Parce que j'avais longtemps que je pensais que la résilience, en fait, ce n'est pas des trucs extraordinaires, et c'est les mêmes mécanismes qui permettent à un jeune grandissant dans une famille classique d'être heureux, et eh bien c'est les mêmes phénomènes qui vont permettre à un jeune en souffrance de se reconstruire. Pourquoi je vous parle de tout ça Je termine sur ça. Et pour vous dire que souvent, on a une conception fréquente, c'est-à-dire que le lien est la loi. Alors, dans les familles, vous c'est la maman, c'est le lien, c'est l'amour, et le papa, c'est les règles. Bon, alors ça, c'était le truc d'avant. Heureusement, c'est un petit peu dépassé. Mais l'idée, quand même, que les deux, plus vous êtes du côté du lien, moins vous êtes du côté de la règle, c'est quand même une idée qu'on a largement et qu'on a du mal à, à se décrocher. Je pense qu'elle est fausse, et qu'on ferait mieux d'avoir ce qu'on appelle une matrice à quatre cadrans. Et donc, d'un côté, vous avez la, les règles, et de l'autre côté, vous avez. Le lien. Alors quand vous avez vous des gamins, ils grandissent dans des familles où Ah va, comme je te pousse, ils sont là, ils ne sont pas là, ça fait pareil, ça s'appelle la négligence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la négligence fait partie des maltraitances à côté, il y a quatre formes de maltraitance recensées physique, euh, psychologique, sexuelle et négligence, et considérées légalement comme une maltraitance dans les familles. Alors, vous dites, non, ça, attendez, il ne faut pas les laisser faire, parce il hey, faut quand même les, les calmer, les, les, les jeunes, surtout les jeunes qui ont un peu dérapé, il faut mettre un peu de... Mais si vous mettez beaucoup de lois et vous oubliez le lien, ça va être l'autoritarisme. Alors, du coup, il y a aussi l'autre versant, et en particulier avec les jeunes qui ont souffert, avec l'amour, on peut tout résoudre. Oui, ça, ouais, ça peut être un peu du laxisme. Et je pense que lorsque vous avez les deux, fortement, eh bien, ça donne la posture éducative. Le lien et la loi, en fait, pour moi, c'est en plus. C'est pas seulement ça. Que moi, j'ai un ami qui m'a dit :« Mais ce que tu es ce modèle-là, ce triangle-là C'est aussi un mode de fonctionnement des sociétés, c'est-à-dire c'est un mode de fonctionnement des bien, de la bien de la bienveillance institutionnelle dans un groupe humain, que ce soit associatif, professionnel, tout ça. Eh bien, vous avez à la fois besoin de liens et de règles. Et donc, ça va beaucoup plus loin que la résilience. C'est une sorte d'invariant universel, anthropologique. Nous avons besoin de ces deux aspects. J'ai un ami qui me dit aussi, par exemple, pour que ça fonctionne bien dans une équipe de travail, il faut qu'il y ait de la connivence et de la compétence. La connivence, c'est le lien. La compétence, c'est de bien faire les choses correctement. Et je crois que c'est vrai. Je crois que nous avons besoin de tout ça, parce que si vous dites, par exemple, dans une équipe de travail, ils disent, Ah ouais, on s'entend super bien, c'est génial !» Bon, comme on s'entend super bien, demain on a une, -vous à, un, une réunion à 10h, moi je viens à 11h, il n'y a pas de problème, on s'entend bien. Bon, on risque de ne pas s'entendre. <rire> ça ne va pas durer longtemps, la bonne entente. Mais si vous avez des gens qui sont super compétents, qui font leur truc, clac, clac, clac, toujours à l'heure, bien comme il faut, bien, mais qu'il n'y a pas d'huile dans les rouages, et que chacun essaye de tirer la couverture à soi, ça ne marchera pas. Connivence, compétence, lien, loi, mettez les mots que vous voulez, mais c'est ça. Et alors, Eh bien, des études ont montré que dans le monde du travail, c'est également vrai. C'est-à-dire que, en gros, <rire> nous avons à la fois besoin d'avoir des règles et en même temps euh, du lien. Et que lorsque vous avez ces deux aspects-là, eh bien, on peut travailler tous ensemble, faire avancer tous ensemble. Ce qui m'amène à vous parler de la confiance. <rire> Alors, il y a eu plusieurs études, une étude qui a été faite en France. Euh, comment dire, euh, on dit à des gens, euh, pardon, c'est des jeunes qui sont sortis du système scolaire et des chercheurs en psychologie, en psychologie sociale, ont proposé à un directeur d'organisme de formation de faire une, une, une étude expérimentale chez lui. Au départ, quand il leur a dit l'étude, le, le projet, il dit vous êtes complètement fou, ça ne va pas marcher votre truc. Ça s'est fait finalement, il a accepté, vous allez voir pourquoi il a dit ça. Alors, en gros, c'est une étude comparative. Vous avez le même type de jeunes, qui viennent faire des formations sorties de cette colère un peu un peu euh, comment dire assez, assez euh, sortie du, du système dans tous les sens du mot et qui essayent quand même de faire une formation donc c'est important pour la, la qualité objective de, de l'expérimentation que les jeunes ne se rencontrent pas donc c'est dans deux endroits différents mais c'est la même formation et c'est le même formateur enfin les mêmes formateurs le discours est le même le premier jour de la formation, Alain, un des deux groupes, le, le, le formateur principal, leur explique, leur rappelle le contenu de la formation, tout ça, tatati, et à un moment, il leur dit à peu près ceci. Il dit, voilà, euh, vous savez que c'est une formation en alternance, donc une partie ici, une partie dans un, un stage, des stages que vous chercherez, et euh, vous êtes rémunéré à la fin du mois. Mais, en cas d'absence, non justifié, eh bien, vous aurez une retenue sur salaire, ça fait partie de la règle, vous l'avez lu, et pour cela, je suis chargé tous les jours, à chaque fois, eh bien, je passerai une feuille de présence, et ça sera, on contrôlera si vous êtes bien présent. Dans l'autre groupe, il refait le même discours de présentation de la formation, tatati, tatata, et il termine en disant, voilà, vous avez vu le, le, le fonctionnement, vous devez être là présent toutes les fois, et moi, je suis chargé, de vous faire passer une feuille de présence. Mais voilà, en fait, moi, je ne le sens pas, ça, parce que moi, je pense que c'est à vous de décider, ce n'est pas mon avenir à moi qui est en jeu, c'est le vôtre. C'est à vous de savoir si vous avez vraiment envie de venir. C'est à vous de le décider. Ben, non, moi, j'ai décidé que je ne passerai pas de feuille de présence. Bon, je n'en ai pas parlé à mes supérieurs, mais c'est comme ça. Vous comprenez pourquoi le directeur a dit vous allez, <rire> le taux d'absentéisme dans ce groupe, ça va exploser, quoi. ils ne vont pas être là. Résultat des courses, le taux de présence est identique dans les deux groupes. Mais avec une différence, c'est que dans le groupe, je vais parler d'un groupe que j'appellerais le groupe Liberté et le groupe contrôle. Dans le groupe Liberté, non, dans le groupe contrôle, pardon, eh bien les jeunes, le, le formateur était mis devant le fait accompli. Les jeunes, ils n'étaient pas là le lundi matin, on ne savait pas pourquoi, ils n'étaient pas là. Ben voilà. Dans le groupe Liberté, quand un jeune était absent, il avait prévenu de son absence, et il avait expliqué pourquoi. Ma mère est malade, je dois être à l'hôpital lundi, tatati, tatata. C'était la différence. Mais surtout, c'est que, à la fin de la formation, ils étaient deux fois plus nombreux à avoir, c'était à peu près 35%, non, 35% et 70%, deux fois plus nombreux à avoir un poste, dans le groupe liberté que dans le groupe contrôle. Si vous connaissez une méthode qui permet à des jeunes sortis du système scolaire doubler leur taux d'employabilité avec deux, trois phrases, ah ben moi je dis chapeau. Alors, je reviens sur la motivation intrinsèque-extrinsèque. Lorsque vous êtes, en, vous êtes un jeune et que vous venez à cette formation et qu'on vous dit, voilà, si t'es pas là mon petit gars, paf, on va te saquer, on va t'enlever du salaire. Si le, le jeune, il vient la semaine d'après, il saura jamais s'il est en motivation intrinsèque ou extrinsèque. Il pourra pas le savoir. Peut-être que finalement, même s'il a de la bonne volonté, il peut toujours se dire, « Mais je viens parce que euh, si je ne suis pas là, on va m'enlever me, de l'argent. » Bon. Celui qui vient, à qui on a dit, « C'est votre avenir qui est en jeu, ce n'est pas à moi de décider pour vous. » Il sait que s'il vient, il est en motivation intrinsèque. Et alors l'histoire du, double, du doublement, c'est pas magique, c'est simplement qu'on s'est rendu compte tout, tout, tout simplement que lorsque les jeunes eh bien ils allaient pour décrocher un stage, des choses comme ça, eh bien ça marche pas du premier coup. Bah ben oui. Eh bien ceux qui étaient en motiv... Alors, ceux avec qui on a dit vous êtes contrôlés, ils se décourageaient beaucoup plus vite. Les autres, ils se disent je suis là parce que j'ai envie de m'en sortir, il faut que... et ils, aient... ils avaient beaucoup plus la pour persévérer pour chercher du boulot. Et donc, et on s'est rendu compte, tout simplement, là aussi c'était mathématique, deux fois plus d'entretiens, d'embauches, ils étaient beaucoup plus persévérants. Donc, il est bien plus pertinent de euh, donner de la liberté que du contrôle. Maintenant, je voudrais quand même nuancer. Il y a deux formes de confiance, il y a deux formes de contrôle. Il y a, euh, <coughs> comment dire, mettons, je vais vous prendre un exemple imaginaire mais qui est tout à fait réaliste, vous avez une équipe de direction qui propose, qui pense à un projet. Ils sont là, et, ah oui c'est bien, c'est pas. Bon, bien, donc c'est tel, visiblement c'est destiné à tel responsable, et il se dit, bon, à qui je vais demander qui pourrait conduire ce projet Il pense à quelqu'un. Donc il va voir son collaborateur, et il lui dit, voilà, on a fait... On Pensez à ça et on pense que c'est vous la bonne personne pour mener ça et tout ça. Bon, ben, écoutez, on vous fait confiance. Bon, très bien, il lui laisse les rênes sur le, le dos, il lui fait confiance, et six mois après, il discute, et là, le projet, il n'a vraiment pas avancé du tout, du tout, comme le cadre le supposait. Mais enfin, quand même, on vous a fait confiance. De quelle confiance on parle Là, il y a deux formes de confiance. Vous avez une confiance qui est une confiance sur la valeur morale, l'engagement, la sincérité de la personne. Et quand il dit « mais enfin, on vous a fait confiance », sous-entendu « vous avez trahi notre confiance », on est en train de parler de la, valeur, de la confiance morale, on vous a fait confiance moralement, vous nous avez trahi. Alors qu'il y a une autre confiance qui est une confiance sur la compétence, pas du tout la même chose. Alors imaginons, le gars il est plein de bonne volonté. On vient le voir, on vient lui dire qu'on a un projet pour lui, on pense que c'est lui qui peut le mieux, le, le mener à bien, mais lui, il ne se sent pas suffisamment la compétence. Il ne va pas le dire, parce que s'il dit, ça va lui échapper. Alors, il ne le dit pas. Et il essaye de faire de son mieux, mais il n'y arrive pas. Mais un, et donc, pour moi, au final, la responsabilité de l'échec ne vient pas de cette personne, elle vient du cadre qui doit à la fois faire une confiance morale mais aussi s'enquérir au niveau de la confiance de compétences professionnelles. Essayez, est-ce que vous sentez Est-ce que vous avez envie Oui, ok, ça s'est acté. Est-ce que vous vous sentez oh, Oui, bon, ok, mais de toute manière on pense à vous. Donc, est-ce qu'on peut vous aider Alors après, c'est du mentorat, c'est de la formation, c'est ce que vous voulez, c'est toutes sortes de choses. Mais Et donc, deux confiances différentes, et maintenant deux formes de contrôle différents. Il y a un contrôle que j'appelle le contrôle suspicieux de la personne. Alors c'est quand on vous met des caméras vidéo partout, des pointeuses partout, tout ça. Bon, c'est que l'on fait pas confiance à la personne, donc on est obligé de contrôler, parce que, ne euh, faut pas rêver, hein, les petits gars si on ne les surveille pas, ils vont nous filer entre les pattes, hein. ils vont nous voler du matos, ils vont faire le moins possible. C'est comme ça, les gens, hein, sans motivation extrinsèque, on, on sait. Bon, ça c'est la, la méfiance, pardon, le cette méfiance conduit au contrôle suspicieux des personnes. Mais il y a une autre forme de contrôle, un contrôle pragmatique co construit. C'est-à-dire que lorsque la, le cadre il vient faire cette proposition... D'abord, il, il essaye de savoir si cette personne, elle, elle, elle se sent compétente, comment on peut organiser, la faire monter en, en compétence. Et puis, eh bien, écoutez, on se revoit dans un mois. On ne lui laisse pas six mois, on se revoit dans un mois. Oui, oui, oui d'accord. Et ça, c'est un contrôle co-construit de l'évolution du projet. Ce n'est pas un contrôle de la personne, c'est un co-contrôle co du projet. Ce qui n'a rien à voir. Et donc, pour moi, je suis tout à fait pour la confiance des personnes et le contrôle des processus. Ce qui est pas du tout. Euh, bah. Ça veut pas dire donc laisser la bride sur le cou des gens partir à l'aventure. Non, ça veut dire construire avec eux un projet. Voilà. Bon, vous avez peut-être entendu parler de, de, du livre de Isaac Gates et Brian Cartney sur ce qu'on appelle les, les, les entreprises libérées. Je vais passer pour des raisons de temps. Alors, j'aimerais vous parler de l'humilité et de l'esprit de service. Il faut que j'aille vite. Pourquoi j'ai choisi Mandela Parce que Mandela a écrit ceci le premier jour où il sort de prison. Et pour moi ça montre qu'on peut être à la fois un grand leader et un grand serviteur. Et en fait, vous avez plein de théories du leadership et à ma connaissance, toutes ont été faites par des universitaires, des profs de business school ou des, ou des psychologues des organisations et compagnie sauf une qui a été faite par un praticien, quelqu'un qui a des du terrain et qui a écrit un livre qui s'appelle Servante Leadership. Et Robert Greenleaf a écrit dans ce livre, après ça a été un cadre, et une fois arrivé à la retraite, il a raconté des expériences personnelles et d'amis qu'elle connaissait. Et il dit ceci, il dit qu'un vrai leader, c'est d'abord un serviteur. Alors, ça, ça a été euh, donc fait par un praticien, si je puis dire, mais ça a été repris par des chercheurs euh, et universitaires, et qui ont fait des échelles. Et voilà ce qu'ils disent de... de de ce qu'est un leader-serviteur. Et là, vous pouvez remarquer quelque chose de paradoxal. C'est quelqu'un qui est humble et quelqu'un qui est visionnaire, inspirant, euh, courageux. Euh, J'ai beaucoup aimé dans votre présentation, dans ce que vous dites, vos premiers mots de, des quelques lignes que vous avez présentées, vous, vous dites, euh, nous sommes à la fois ambitieux et modestes. Ça, les deux mots, je crois. Voilà. C'est Dès le début, c'est la présentation, je trouve ça très fort. C'est typiquement la description d'une démarche de leader-serviteur. Parce que, vous savez, moi, ça m'a étonné. Quand j'ai rencontré des personnes pour mon enquête, des patrons, par exemple, ou des cadres, j'étais impressionné parce que il y a quelque chose que je ne comprenais pas. C'était des gens qui étaient très humbles et très ambitieux. Mais ça ne va pas. On est l'un ou l'autre, on ne peut pas être les deux à la fois, ça ne fonctionne pas, ce truc. Sauf que j'ai compris quelque chose. Petit à petit, c'est des gens qui sont très humbles dans leurs relations interpersonnelles et très ambitieux dans leur volonté de faire avancer le monde de façon positive. Et ça, ça, ça c'était très marquant. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment ce que j'ai découvert. Et en particulier des gens qui me disent, moi, ce n'est pas à moi de trouver les solutions, c'est les équipes qui savent le mieux. Ce dont elles ont besoin, qui peuvent le mieux résoudre les, les, les situations. Mais moi, je suis là en renfort. Une fois qu'elles ont trouvé une bonne solution, je suis là pour les aider. Je vais vous donner une, une histoire que j'aime beaucoup d'un homme qui s'appelle Hubert Boisredon, qui dirige une société de, euh, de 2000 personnes qui existe, qui, qui est à Nantes. Alors, euh, il est arrivé avant lui, le patron d'avant, il y avait un climat social très tendu. Le, euh, comment dire, un dirigeant syndical me dit il nous attendait à la Kalachnikov. Je dis, vous emmeniez quoi bah, La Klaschnikov, ambiance. Bon, alors les pneus brûlés, c'était un truc assez compliqué. Et d'ailleurs, des, des, des amis de, de Bernard Borodon il lui ont dit Va pas là-bas, tu grilles ta, ta, ta, ta carrière est morte pour le reste de tes, tes jours Eh bien, il a remonté l'état d'esprit de l'entreprise, de tout ça. Bien. D'ailleurs, le premier jour où il rassemble les syndicats. C'était une déléguée syndicale qui lui lit un texte commun. Première phrase qui lui dit, « Monsieur de Boisredon, nous ne vous faisons pas confiance parce que vous êtes le patron. Voilà, » ça commence comme ça. Bon, c'est pas mal dites, pour démarrer vos, vos relations sociales dans l'entreprise. Mais pour vous dire une petite histoire, c'est qu'un jour, il y a des salariés de la boîte, parce que le siège social, il y a l'usine qui, qui, qui est annexe, qui touche, et des salariés viennent le voir. Il est très proche de, de tout le monde, et ils viennent le voir parce que dans l'équipe, il y a quand même quelqu'un qui n'est pas très performant. Bon, c'est un jeune qui a des, parfois des problèmes un peu psychiques, mais, et donc il ne va pas très vite. Quoi. Et donc, comme ils savent qu'ils ont un patron humaniste, ben, ça serait bien qu'ils puissent le licencier de manière humaniste. Bon. Et Hubert de bois leur dit ben « Non, moi je trouve ça dommage, bon, c'est vrai qu'il n'est pas très rapide, mais... » Il, il, il, est, il est heureux, il, il met de la bonne ambiance dans l'équipe. Ben oui, mais quand même, il nous retarde. Il retarde. Oui, mais il doit y avoir une solution. Enfin, il n'est pas rentable, quoi. Enfin, ce n'est pas qu'il nous retarde, est, il n'est pas rentable. Il fait perdre l'argent à la boîte. Bon. Euh, ben, il dit, ben, il y a sûrement une solution. Oui, mais laquelle ben, Il dit, moi, je ne sais pas, mais c'est vous qui savez. Vous quelques jours ou quelques semaines après, ils reviennent, ils reviennent le voir. On croit qu'on a trouvé une solution. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ce gars ils euh, il faisaient de la manutention. Ils mettaient les cartouches, parce qu'ils produisent des cartouches d'imprimantes, entre autres, et ils mettaient les cartouches d'imprimantes dans des boîtes avec des, des bulles de polystyrène, enfin, vous voyez, pour que... Voilà. Et il n'allait pas très vite. Et il faisait du conditionnement, après, il fermait tout ça, bon. On pense qu'on a trouvé une solution, parce que, en fait, tous les jours, nous arrive, euh, par nos fournisseurs, des tas de trucs avec des cartons qu'on met à la benne. On pourrait acheter une déchiqueteuse, et, euh, comment dire, au lieu de mettre des billes de polystyrène, on déchiquette les cartons, et il remplit les boîtes avec du carton. Vous allez me dire, il ne va pas plus vite. Non, c'est vrai, il ne va pas plus vite. Mais avec ça, l'entreprise, elle a gagné 40 000 euros par an. Et en plus, c'est plus écolo, ce qui est une grande préoccupation du patron. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est très intéressant, parce que lui, il n'avait pas de solution. Il a fait confiance à ses équipes pour qu'ils trouvent la solution. Alors, Maintenant, je, juste le résultat d'études, euh, des synthèses de la littérature, nous montre ceci. C'est logique qu'à partir du moment où on fait confiance aux gens, on leur donne la possibilité de, de s'exprimer et on se met à leur service, eh bien les gens ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Moi je dis souvent une étude, c'est comment dire, une hirondelle ne fait pas le printemps, et une étude scientifique ne donne pas un résultat définitif, il faut plutôt des synthèses de la littérature. J'en viens maintenant au dernier aspect qui est la enfin, interpersonnel, qui est la coopération. La coopération, Il y a plein d'enquêtes qui ont été faites là-dessus. Moi, je me suis fait un plaisir à découvrir tout ça. Ça, c'est une enquête qui a été faite en Allemagne sur des informaticiens. Et on sait, alors, encore une fois, ce n'est pas du 100%. Mais globalement, plus les gens sont coopératifs, plus ils sont compétents. Et c'est une sorte de spirale vertueuse. C'est-à-dire que les gens qui sont plus compétents, ils ont tendance, pas tous il y a les gens qui sont vraiment à la fois compétents et très rétention d'informations, c'est moi qui suis le meilleur, bon, oui. Mais globalement, plus ils sont compétents, moins ils ont de problèmes d'ego. Et donc quand on leur demande de, de l'aide, de, ben, ils, de, ils partagent l'info, leurs connaissances, ils vont aider, tout ça. Et du coup, eh bien... Qu'est-ce qui se passe C'est que le jour où eux, ils ont un problème qu'ils ne savent pas résoudre, hop, ils vont voir les collègues, et donc ils, augmentent leur, ils améliorent leurs compétences. Donc il y a une sorte de spirale vertueuse. Plus on est coopératif, plus on devient compétent, plus on est compétent, plus on a tendance à être coopératif. Deuxième élément, c'est simplement des trucs style Pôle emploi, c'est fait aux États-Unis, et on a constaté que, euh, donc c'est le même type de professionnel, mais à la direction d'un côté, il y a une, une équipe qui est dirigée sur un principe qu'il faut... Pour que ça pulse, pour que les équipes soient performantes, il faut faire de la compétition entre les uns et les autres. Voilà. Et l'autre, eh c'est l'inverse, ils ont plutôt une dynamique de coopération. On est avant Internet, hein, et c'est ça qui est intéressant. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que l'illusion de, de performance, c'est que dans la première équipe, eh euh, c'est celui qui est le plus dans la rétention d'informations qui a les meilleurs résultats. Donc, vous dites, ah ben voilà, <rire> on fait bien, c'est effectivement la, la compétition, ça donne la performance. Sauf que, quand on compare les résultats, non pas au niveau des individus, mais des deux équipes l'une par rapport à l'autre, eh celle qui est dans la coopération a de bien meilleurs résultats que celle qui est dans la compétition. Tout simplement parce que encore une fois, comme je dis, comme on est avant Internet, eh bien, dans le premier groupe, ils ne partagent pas l'info, ce qui fait qu'ils ben, n'arrivent pas à faire la, la soudure entre les demandes et les offres, enfin, pas correctement en tout cas. Et on s'est rendu compte que lorsqu'ils faisaient des propositions de, de, de quelqu'un qui va travailler à tel emploi, eh bien, euh, ça durait beaucoup moins longtemps que les propositions qui étaient faites dans l'autre équipe, parce que l'autre équipe il partageait l'info, donc ils arrivent beaucoup, beaucoup plus facilement à trouver la bonne personne au bon endroit. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on a demandé aux uns et aux autres, dans les deux cas, enfin, les deux équipes, on leur a demandé, qu'est-ce que vous préféreriez dans l'idéal Travailler plutôt dans la compétition avec les collègues ou dans la coopération Tous, des deux groupes, ont dit dans la coopération. Donc les autres, les, ceux du premier groupe compétitionniste, je dirais, eh bien, étaient plutôt malheureux. Et quelque chose qui ne vous surprendra pas, on a essayé, essayé de voir, est-ce qu'ils mangeaient souvent ensemble, est-ce qu'ils faisaient des activités, et pas, aucun ne travaillait avec, n'avait des moments extra-professionnels dans le groupe compétition, Et alors que les autres mangeaient ensemble, ils faisaient des trucs voilà. bien, bien plus heureux. J'en arrive à la fin de mon exposé, un, une sorte de récapitulatif, je vais vous parler du, de la dernière chose, le statut d'avocat du diable. Est-ce que vous savez d'où vient l'expression « avocat du diable » Pardon euh, Je ne suis pas sûr que ça remonte à l'inquisition, peut-être. Oui, hein, c'est intéressant, Faudrait que je, alors je vais étudier plus. Parce que moi j'ai trouvé ça dans des dans trucs de sociologie du travail. Et, euh, et donc, et en fait, l'avocat du diable, de ce que j'en sais, mais ça remonte peut-être à l'inquisition, effectivement, c'est que lorsque, c'est une pratique de l'Église catholique, lorsque, vous, dans l'Église catholique, il y a quelqu'un qu'on qu sent qui a, qui a fait des grandes choses, qui est mort, et qui a fait des grandes choses dans sa vie, bon, je vais prendre un exemple, Mère Teresa. Et Mère Teresa, quand elle est morte, il y a plein de fidèles catholiques qui, qui disaient, il faut qu'elle soit sainte au plus vite possible, quoi, parce que c'est une femme extraordinaire, bon, tout ça. C'est pas une question on est d'accord ou pas d'accord c'est pas ça. Mais euh, et alors, du coup, eh bien, ils vont faire un, un procès, un processus de, de béatification, canonisation. Je connais pas assez la chose, mais en gros, ça en plusieurs étapes. Et ils vont nommer quelqu'un qui va être chargé de montrer tout ce que Mère Teresa a fait de formidable dans sa vie. Mais ils vont nommer quelqu'un qui va être chargé de tous les trucs pas bien qu'elle a fait dans sa vie. Mais ça peut être quelqu'un qui est fan absolu de Mère Teresa on lui demande de faire un procès, à char... un document à charge. C'est son boulot. Et donc, il est institué avocat du diable. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui reprocher après « Ah oh ouais, vous avez fait ça parce que vous ne l'aimez pas, hein c'est pas bien ce que vous avez dit. » Non, il a fait ça parce qu'on lui a demandé de le faire. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on euh, s'est rendu compte d'introduire ça dans le monde de l'entreprise, ça a un gros avantage, c'est que le, comment dire le... Lorsqu'il y a un projet, et eh bien parfois dans, dans des équipes très, euh, comment dire, qui s'entendent bien, tout ça, très cohésives, eh bien, parfois on n'ose pas donner les, dire les éléments de désaccord. Et du coup, eh bien, on s'est rendu compte parfois des équipes qui s'entendaient très bien arrivaient parfois à des résultats des décisions et des effets catastrophiques parce qu'ils s'entendaient bien. Alors est-ce qu'il faut qu'ils s'entendent moins bien Non. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit chargé, on ne peut pas lui reprocher de pas s'entendre bien avec les autres, de foutre la pagaille pour foutre la pagaille, et simplement il est là parce qu'on lui a demandé de montrer un autre versant tous les problèmes. Et on s'est rendu compte que ça évitait beaucoup de choses. C'est des travaux qui, qui s'appellent, euh, Enfin, les, énormément de recherches ont été faites sur ce qu'on appelle la, le groupthink, la pensée de groupe, euh, qui ont abouti à des catastrophes, par exemple la guerre du Vietnam, par exemple l'envoi de la navette Challenger, enfin, toutes sortes de, de, de catastrophes majeures euh, du XXe siècle ont été analysées avec cette grille d'analyse qui est passionnante, et que ça ne suffit pas d'être un groupe cohésif, il faut avoir, être un groupe cohésif dans lequel il y a la capacité de laisser la parole euh, alternative. Ça ne suffit pas d'aller bien entre nous, moi je, vous avez vu le titre de mon livre, c'est comment elles vont changer le monde, et comment certaines le changent déjà Peut-être la vôtre fait partie de celle qui change le monde, modestement mais ambitieusement. Euh, alors ça, ça j'aime bien. ça parce que c'est voilà. Vous savez, pendant longtemps, on a considéré que la seule responsabilité, ça c'est le, le, le, le grand mantra, le dogme des business schools, qui vient d'un texte de Milton Friedman, qui a été, enfin, le prix Nobel d'économie n'existe pas, mais l'équivalent du prix Nobel d'économie. Milton Friedman, c'est le grand prêtre, le grand prophète, si vous voulez, de toute l'économie néolibérale, et qui a été, alors, enfin, qui a été inspirateur de, de la pensée et de l'action de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, et aussi, c'est moins connu, d'Augusto Pinochet, qui n'a pas laissé que des bons souvenirs dans l'histoire. Euh, voilà. Et euh, il a dit, eh bien, la seule, il y avait déjà un débat, la seule responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de faire le profit des de actionnaires. Alors, euh, aujourd'hui, c'est contesté, et on dit beaucoup, attention, pour qu'une entreprise soit performante, il faut qu'elle soit performante sur trois P. Le P du profit, le P de la, des personnes, people, et le P de la planète. Et si une entreprise elle est performante sur les trois P, elle est vraiment performante. Donc, on a changé de paradigme. Non, la plupart du temps, on n'a pas changé de paradigme, parce que lorsqu'on lit entre les lignes, et parfois, c'est même pas besoin de lire entre les lignes, c'est explicitement dit, écrit, eh bien... Si vous voulez faire du profit, aujourd'hui, il faut être performant sur les personnes et la planète. En gros, la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Pourquoi Pour des affaires de décrocher les marchés, parce qu'aujourd'hui, il y a des règles, et vous ne décrochez les marchés que si vous êtes le plus green possible et le plus social possible. Bien. Donc on est dans le même discours, apparemment différent, mais toujours le même. La finalité, ça reste le profit. Euh, il faut dire aussi quelque chose, moi, je, vous savez, la, la, la psychologie positive aujourd'hui c'est un peu à la mode, enfin, tout le monde n'est pas au courant parmi vous, mais. Et, et moi je lis euh, des gens qui. Enfin, des, je connais pardon, des, des, des, des intervenants, des formateurs qui vendent la psychologie positive d'entreprise sur ce discours qui est rendez vos salariés heureux, ils seront plus productifs. Et pour moi, ça c'est une perversion totale de la psychologie positive total. Parce que pour moi, le, le bonheur des salariés, ce n'est pas un moyen au service d'une fin, qui est le profit. C'est une fin en soi, c'est une raison d'être, ça a de la valeur en soi. Qu'après, ça puisse donner du profit, ça c'est un autre débat. Alors Dans le genre, euh, comment dire, euh, instrumentalisation de l'éthique, j'aime beaucoup ça aussi. Alors, je reviens sur, euh, sur Milton Friedman et d'autres versions. Milton Friedman disait ça. Maintenant, on vous dit je préfère personnellement cette approche qui est quand même écrite en 96. Hein. Ça fait presque 25 ans maintenant. Hein. Et puis vous, oh, peut-être que c'est un peu prétentieux, mais voilà, je me permets de m'autociter. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'appelle le bien commun Eh bien, pour moi, le bien commun, c'est à la fois la planète et les personnes, c'est-à-dire d'être au service des personnes, c'est-à-dire de, de la société en général, des personnes en interne, tout ça. Euh, et puis, en ayant le moindre impact environnemental possible, voire un impact positif, voilà. Je pourrais longuement détailler de ce que j'entends par tout ça, mais ça, c'est ma profonde conviction, qui n'était pas ma conviction au départ du livre, elle est venue au fur et à mesure de rencontrer des entreprises humanistes, j'en suis arrivé à ça, et j'aurais soumis cette, cette idée-là, il m'a dit, même des entreprises qui travaillent dans le dur, dans, pas dans le tertiaire, dans, le, dans le, vraiment de l'industrie lourde. eh bien, les responsables me disent, c'est exactement ma vision, euh, c'est ça. Ma vision n'est pas le faire au profit des actionnaires. Et là, j'aurais juste fait une petite parenthèse très courte sur les entreprises, parce que je sais que Innota est une entreprise familiale. Je ne viens pas pour cirer les pompes, j'en ai rien à faire de ça, ce n'est pas mon problème. N'empêche que, lorsque j'ai commencé à étudier les entreprises, j'avais une vision extrêmement négative des, des entreprises euh, familiales. Bon, au mieux, paternaliste, au pire, autocratique, voire euh, dictatorial. Et j'ai complètement changé parce que je me suis rendu compte que ces, ces, ces entreprises-là, avec l'actionnariat familial et tout ça, ils ont souvent une, une vraie sensibilité aux gens et, et surtout une sorte de. Euh, comment dire, la, la réputation est très importante et, et, et, la, et la durabilité aussi, c'est des entreprises qui dans les moments difficiles sont parmi, statistiquement hein, c'est pas une question d'idéologie ce que je vous dis, c'est vraiment des études statistiques qui ont montré, ce sont celles qui licencient le moins en situation de, elles font le dos rond, plutôt que de virer du monde, elles font le dos rond pendant les périodes de difficultés, enfin elles ont une vision beaucoup plus à long terme et elles évitent, elles sont pas du tout dans les coups de rachat euh, intempestifs euh, voilà, elles sont une, une gestion effectivement peut-être plus grand-père, euh, avec de l'innovation, ce si qui n'empêche pas, mais bon. Alors, voilà. En fait, cette idée que rendez vous salariés heureux ou faites du, du, de l'environnemental, c'est ça qui vous fera faire plus de profit, c'est illusoire. Pourquoi On aimerait que, vous savez, si vous mettez en, en corrélation la responsabilité sociale et environnementale, la rentabilité, on aimerait, enfin moi, c'est ce que j'aurais aimé euh, au départ, que moins la, une entreprise, les points rouges, c'est une entreprise, mettons, Moins une entreprise elle est responsable, moins elle est rentable. Et puis, plus une entreprise est responsable, plus elle est rentable. Ça paraît logique, ouais, on aimerait ça. Et puis, entre, eh ben, vous avez donc, un, après, c'est ce qu'on appelle un nuage de points qui nous fait une sorte de ligne qui va dans ce sens-là, d'une corrélation entre ces deux paramètres. La réalité, elle est très différente, euh, <rire> parce que moi, j'étais étonné quand je lisais des études. Moi, j'aime, je ne lis pas les études qui m'intéressent, qui vont dans mon sens, je lis tout, ce qui m'arrange et ce qui me dérange. Eh bien, il y avait des études qui me dérangeaient. Parce que oui, il y avait des études qui allaient dans mon sens. Il y a des études qui montraient que des entreprises très engagées, très sociales, très environnementales, elles étaient rentables. Et puis, il y en a qui montraient exactement l'inverse. Les entreprises étaient entre les deux. Et la, ré le, la réalité, elle est là. Ça, alors, ça, ce n'est pas un truc dans le temps. Ici, en bas, à l'horizontale, c'est le, le niveau d'engagement environnemental, de responsabilité environnementale. Plus... Plus on est de ce côté, moins on est responsable. Plus on est de ce côté, plus on est responsable environnementalement. Et ici, c'est la rentabilité. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que si vous voulez faire le plus de profit possible, soit il faut soit être très engagé, soit pas du tout engagé. Le pire, c'est si vous faites les choses à moitié. Alors, en fait, je vais aller très vite. Ce que ça veut dire quand on lit en détail les études, là, ça veut dire que les gens qui font les choses à moitié, c'est les gens qui le font en espérant faire de l'argent ou parce qu'il faut le faire, parce que c'est dans l'air du temps. Ceux qui le font, qui sont à droite, c'est les gens qui persévèrent. Parce que quand vous investissez dans des, des, des, des, des, des procédures, des, des processus de fabrication plus euh, environnementaux, tout ça, ça coûte de l'argent. Et vous ne savez pas si ça va être rentable. Et donc c'est au fil du temps il y a un effet de réputation, c'est qu'on sait que cette entreprise, oui, elle est responsable, oui, elle est responsable socialement, environnementalement, et ce n'est pas qu'un effet d'annonce, c'est une ré ré réalité. Et ça, ça prend du temps. Donc, ça devient rentable au fil du temps. Ce qui fait que même, d'une certaine manière, il y a un côté qui pourrait ressembler à du temps, c'est le... que plus on est authentique, et bien plus ça dure. Je termine avec, vous avez pensé peut-être que j'ai des lunettes roses, ce n'est pas pour rien que je vais raconter mon histoire au départ j'ai quand même une certaine lucidité sur la capacité de l'être humain à être un peu, à déraper au niveau de la violence et compagnie. Et parfois on me dit, bon, c'est bien votre histoire, mais vous êtes un bisounours, il y a un problème. Le problème, c'est les autres. Bon, ici, nous, on est des gens bien, hein. Mais votre vision de la société, elle ne tient pas, parce qu'il y a les autres. Moi, je crois qu'on se trompe. Le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est de penser que les autres sont un problème. Ça va toujours Voilà. Bien. Donc, j'aimerais vous poser une question qui a écrit ceci. Alors, je précise quelque chose, parce qu'à l'heure aussi, je posais une question. Quand je pose des questions, on peut se tromper. À l'école, on nous a appris, quand on faisait une erreur, c'était une faute, comme une faute morale. Non. La science, hein, les chercheurs qui sont là, me le savent. On avance par essai-erreur, il me semble. Hein. Bon. Si on n'essaye pas, on ne fait jamais d'erreur, Et donc, vous avez le droit de vous tromper, de faire une erreur qui ne sera pas comptabilisée comme une faute ce soir. Voilà. Qui a écrit ceci Le père François. Ça aurait pu. Non, la personne qui a écrit ceci est morte. Le ben, père François n'est pas encore mort. Rassurez-moi. Non. Non. Rassurez-moi. Hein. Rassurez il y a des gens qui devraient peut-être le tuer, mais ça c'est un autre débat. L'abbé Pierre, il est mort. Mais ce n'est pas lui. C'était bien parti pourtant. Hein. Pardon Sœur Teresa. Alors, c'est un homme. Mais ce n'est pas le cas. De... Gandhi Non. C'est un admirateur de Gandhi. Luther King Non. Oui. Voilà. C'est extraordinaire ce texte. Extraordinaire. Alors, Mandela disait plusieurs choses sur la bonté. Il disait ça, parce que ça, c'est des expériences concrètes qu'il a vécues, mais il disait aussi que la bonté, il l'a appris dans son village, parce que son père était chef de tribu, et qu'il avait vu son père faire les fameuses, disons, palabres, avec l'arbre à palabres, et il, il harmonisait, la, le, le... donc il a vu la bonté s'exprimer. Mais il disait aussi quelque chose de très important. Il a dit que, à la fois dans la période de négociation avant qu'il soit libéré, mais surtout quand il est arrivé au pouvoir, il a fait de cette conviction un projet politique. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive au pouvoir, ok, tout le monde est là qui soit, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas lui qui a le pouvoir à ce moment-là. Parce que les ministères égaliens que sont le ministère de la justice, de la police et de l'armée sont entre les mains des Blancs. S'il leur dit « Regardez tout le mal que vous nous avez fait, vous allez tous vous, vous envoyer en prison », ils vont y aller tranquillement. Hein. Oh, « en prison !» Non ça va être un bain de sang, on va retourner à la case départ avec des milliers de morts entre les deux. Il a fait le pari que même chez ses pires ennemis, il pouvait, dans un premier temps, en faire des adversaires et deuxième temps, des partenaires, ce qu'il a réussi, réussi à faire. C'est un vrai pari. C'est un vrai pari de parier sur la bonté de, de ses adversaires. Et moi, je suis convaincu que la, nous pourrions constituer une société de coopération, d'empathie, y compris en pariant sur nos pires adversaires. Je peux vous dire que quand je dis que j'étais un irrécupérable, j'étais considéré comme un irrécupérable, c'était vrai. Et c'est des gens qui ne m'ont pas regardé d'une manière stigmatisante, malgré des réactions parfois un peu vives, qui ont fait que j'ai changé. Ce n'est pas quand on m'a dit que j'étais un irrécupérable. Quand on m'a dit que j'étais un irrécupérable, je suis allé dans ce sens. Et quand on m'a regardé autrement, je suis allé dans un autre sens. C'est un vrai projet politique qu'on pourrait construire avec ça. Je termine... Là, je me permets de m'auto-citer, parce que des fois, je trouve que... Je... Il m'arrive quand même parfois de trouver des belles idées. Maintenant, je vous propose une chose. Si ces valeurs que sont la coopération, la bienveillance, l'empathie, la confiance, ça vous parle, eh bien, je vous propose d'avoir un regard héliotropique. D'habitude, j'ai évité le gros mot, vous voyez. Non, héliotropique tourné vers le soleil, la philosophie du tournesol. Adoptons la philosophie du tournesol. Mais, mais parce qu'il faut être lucide, même en ayant la philosophie du tournesol, eh bien, de temps en temps, il y a des nuages à l'horizon. Et je vous propose que lorsque ces nuages à l'horizon arrivent, eh bien, n'abandonnons jamais, ne, ne gardons toujours présent à l'esprit, et dans nos actes, dans notre regard sur l'autre, eh bien, la bonté, la bienveillance, la coopération. Merci beaucoup.